On a décidé de ne plus laisser la France s'avachir et uniquement aux mains de quelques élites qui pensent avoir les solutions. Donc ce qu'on a décidé, c'était de rendre le pouvoir à ceux qui réellement font et qui sont sur le territoire, et qui sont les gens qu'on appelle les « feuseux ». Donc on a décidé que les feuseux devaient reprendre le pouvoir sur les œufs. On a décidé de mettre en avant les gens qui font concrètement les choses, et qui ont des bonnes pratiques que l'on peut dupliquer, que l'on peut faire partager, et surtout des bonnes pratiques dans lesquelles les gens peuvent s'impliquer. On a décidé de leur donner des outils qui sont des outils de, euh, de notoriété, ou en tout cas de mise en avant. Euh, on a décidé de leur donner euh, des outils qui permettent de faire de l'amplification d'action, et on a décidé de les placer au cœur de nos discours. Beaucoup ont le sentiment d'être très seuls. Euh, et de se battre, parce qu'il faut aller chercher un bout de subvention quelque part, parce que euh, votre élu à côté vous comprend pas, parce que votre voisin vous dit « mais attends, ça sert à rien, mais qu'est-ce qui m'emmerde celui-là, etc. » Ça, c'est, je pense, le, le, le, une des grosses bouées d'oxygène qu'on peut apporter quand on arrive quelque part, c'est euh, de, euh, de susciter une, une envie, un enthousiasme qui fait que euh, quand on est ensemble, on est réellement plus fort. Le blanc, zèbre, euh, ça regroupe euh, l'ensemble des acteurs qui concrètement font quelque chose sur le terrain. Qu'ils soient issus du monde de associatif, du monde des entreprises, des élus locaux, des maires. Euh, L'objectif et l'enjeu que l'on a en ayant créé ça il y a deux ans maintenant, c'est de fédérer tous ces acteurs de façon à ce que, ensemble, ils fassent plus que ce qu'ils font chacun de leur côté puisque bien évidemment, et heureusement, ils ne nous ont pas attendus, ils font déjà beaucoup. et On arrive à marier ensemble des gens qui viennent d'univers qui n'ont rien à voir ensemble. Tout l'enjeu, c'est de dire qu'une association peut travailler avec une entreprise et qu'ils peuvent se mettre la table, autour de la table avec une mairie, et qu'ensemble, sans attendre une subvention ou autre, ben, ils peuvent concrètement régler un problème des Français. Et Dans les choses que l'on fait, entre autres, on va chercher les actions dans, dans des actions dans dans, sur les territoires, dans des villes, et on euh, dit bah, « attendez, ce que vous avez fait à Dreux, c'est hyper efficace. Pourquoi vous le faites vous en faites pas profiter à une autre ville D'abord, c'est un gain de temps pour la ville, c'est un gain d'argent. Et la personne qui a monté ça tout seul dans son appart à Strasbourg, à Dreux ou ailleurs, vous n'imaginez pas la fierté qu'il a. « Ah ouais, ce que j'ai fait, finalement, c'est utile. » On ne s'en rend pas compte quand on est dedans en permanence. Ça, c'est un vrai accélérateur utile. C'est ce qu'on appelle, nous, faire une révolution solidaire. Quand on regarde tous les changements de société, alors quand même peut constater ou en tout cas être assez d'accord les uns les autres pour dire qu'on arrive à une, fin, à une fin de cycle et à un renouveau d'une nouvelle société. Et si pour une fois et pour la première fois, la révolution qui sortait de ce, ce changement de nos était une révolution qui embarque tout le monde et qui n'exclut pas ou massacre la moitié de la population, comme ça a toujours été le cas. L'enjeu là, euh, et notre véritable credo, c'est de dire construisons cette révolution solidaire où on emmène tout le monde avec nous, où on fait partager avec tout le monde et où on ne peut pas se passer les uns des autres. 130 actions, 6 bouquets de solutions mis en place, euh, emploi, logement, environnement, lien solidaire, éducation, lecture et, et entrepreneuriat, ça en fait même 7. 5, 60 villes avec lesquelles on a signé directement, des accords avec des associations et des groupements de maires. sur Les, les, les, les gens qui veulent s'inscrire sur la plateforme, c'est moi qui reçois les, les, les, les candidatures des, des potentiel zèbre, euh, donc ça veut dire que je reçois par semaine, je sais pas, une centaine de mails de gens. Ouais. Il y a beaucoup de vraies pépites et qui ne demandent qu'à qu grandir. Et quand on en trouve une, Là, ça aussi, ça fait plaisir, c'est-à-dire « ouais, tiens, lui, c'est moi qui l'ai trouvé à tel moment, etc. » Et voilà où il en est aujourd'hui, on les a aidés à grandir. On réussit à faire venir des gens, à mettre ensemble dans la même salle, des gens qui viennent d'horizons qui n'ont absolument pas de raison de se parler. L'autre jour, en l'occurrence, fait, c'est Alexandre qui a fait ça, qui a mis dans la même pièce, euh, Gattaz, patron du MEDEF, euh, et la patronne du mouvement associatif français. Honnêtement, ils n'étaient pas faits pour se parler. Il y en avait même un qui ne savait pas que l'autre existait. Bon. Ça, c'est des vraies satisfactions. Quand on arrive à faire travailler les gens ensemble. On est en train de monter un pôle emploi citoyen en ce moment. On fait une expérimentation dans le 93. Quand dans la même pièce, on arrive à mettre côte à côte 21 associations et entreprises qui viennent d'univers différents. J'ai d'un côté Manpower, de l'autre côté ATD carmond Solidarité Nouvelle Face au Chômage, l'ENIAC. Et on arrive à ce qu'ensemble, ils travaillent et ils construisent, et ils fassent quelque chose et il y ait du résultat. Ça, c'est une énorme fierté. Ça, c'est pour moi la, la partie la plus, la plus vibrante euh, de ce que, de ce qu'on peut apporter. Dernier exemple en date aussi que l'on vient de signer, qui pour moi est véritablement représentatif de ce qu'on arrive à faire et des solutions qu'on apporte concrètement. On vient de signer un accord avec la ville de Reims pour créer entre septembre et décembre sans parcours, parcours d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'avec les solutions que l'on a, on est capable de remettre à l'emploi 100 personnes qui vont créer leur propre auto-entreprise. On travaille avec quelqu'un qui, qui est un de nos zèbres, qui est à Strasbourg, qui s'appelle Paul Landowski. Paul, il a créé quelque chose qui est extraordinaire, ça s'appelle le, le Café Contact Emploi. Il lui est arrivé une chose, qui peut, compte tenu des chiffres, qui est arrivé à beaucoup de, à beaucoup de gens. Euh, moi, ça m'est arrivé aussi de vous retrouver face à face avec un conseiller du Pôle Emploi, qui vous dit au bout d'un moment, j'espère que vous connaissez du monde parce que moi, je peux rien pour vous. Si vous êtes en situation de fragilité, c'est euh, difficile d'entendre ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie difficulté à mettre ensemble une entreprise qui veut recruter et quelqu'un qui cherche du boulot. Et en l'occurrence, Pôle emploi ne fait pas forcément ce, ce lien-là. Donc lui, il s'est dit, ben, je vais organiser des espèces de speed dating dans les cafés. Il fait le tour des entreprises sur la zone de chalandise. Donc, si généralement, c'est des TPE, des, des PME, des commerçants, etc. Ils est-ce que par hasard vous cherchez quelqu'un Un CDD, un CDI. Et il revient avec, en général, 10-15 entreprises et en même temps, il fait un travail de recherche de gens qui cherchent un boulot sur la même zone, et il les réunit. Ça se passe pendant donc, deux heures, ça commence par chaque entreprise se présente, disant « bonjour, je suis monsieur Attel, voilà ce que je fais, je cherche ça ». Et puis ensuite, les candidats viennent les voir. 12% des personnes qui passent dans ces cafés ressortent avec un contrat. Donc il fait ça tout seul à son échelle, il en a fait aujourd'hui pratiquement 300. Lui, il nous apporte son savoir-faire. Et, nous, on lui... et son enthousiasme qui est excessivement important et nous on lui apporte la capacité de le démultiplier mais ce type là, enfin, un... j'allais dire c'est un héros oui c'est une sorte de héros moderne que... et le fait de savoir qu'il n'est plus tout seul qu'il rencontre d'autres acteurs parce que ça c'est ce qu'on fait beaucoup c'est que qu'on amène les solutions, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas une façon de régler le chômage, il n'y a pas une façon de régler le problème de, de la mobilité, il n'y a pas une solution pour régler le problème du logement. Donc on les agrège ensemble dans ce qu'on appelle des bouquets de solutions. Et quand tout d'un coup, euh, Paul se retrouve face à solidarité nouvelle face au chômage, se retrouve en face de HAT des Quarts monde qui ont les mêmes problématiques, qui le font à une autre échelle, et qui peut leur apporter son expérience, et qu'ensemble, ils construisent une autre façon de faire les choses, je peux vous garantir que, un, on est fichtrement efficace, et deux, mais on fait des gens excessivement heureux et qui se sortent de leur quotidien. Et Paul, on se, on se parle souvent, et c'est ce qu'il me dit, il dit, c'est un bonheur, je ne suis plus tout seul. Ça, c'est un élément qui pour moi est excessivement important. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, à un moment donné, je me suis posé la question de dire, ah, ce pays est foutu, ça ne sert plus à rien. Je me barre, on, on part à l'étranger. Euh, et, euh, et je me dis, ben bah non, on a eu raison de rester et il faut rester. Mais en attendant, il y, y a une vraie fierté euh, du pays. Pas pour ce que je fais. Ça n'a pas, pas vraiment d'importance, mais de ce que sont ces gens-là, de ce que ce pays regorge de, de talents. On passe beaucoup de temps sur le territoire, sur, sur les territoires, et ça, c'est une richesse mais hallucinante. Ça, c'est une chance. C'est une vraie chance de pouvoir aller côtoyer tout ce qui se, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et de voir véritablement toutes ces initiatives. C'est une richesse hallucinante. C'est-à-dire que moi, je reviens de ça et moi, le, le premier cadeau que je reçois. Euh, c'est le cadeau intellectuel des rencontres que l'on peut faire. Ça pour moi c'est un enrichissement permanent. Ça c'est la première satisfaction. La deuxième satisfaction c'est de voir que ça marche. Et puis ça fait vachement de bien. Alors ça c'est très égoïste en revanche. Euh, mais ça fait vachement de bien. Je me réveille pas tous les matins en disant « oh là là chic ». Euh, je, vais je vais changer le monde euh, ou chic, <coughs> j'ai envie d'être à demain, c'est pas ça. Euh, je me réveille tous les matins en disant mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui qui va permettre de sortir 4, 10, 20, 30, 50 actions, euh, de les faire avancer, de les faire progresser. Ça je crois que c'est vraiment l'élément important. Le <coughs> premier frein, c'est nos propres freins. C'est les freins de la structuration. On a démarré ça euh, sans un euro en poche. On a besoin aujourd'hui, compte tenu de la, euh, la puissance qui est en train de prendre ce, ce, ce mouvement, euh, de se structurer. Or, qui dit se structurer, dit avoir besoin de fonds. Le deuxième frein, c'est des freins qui sont plus des freins de mauvaises habitudes que le gens ont. C'est-à-dire qu'on euh, se dit euh, « mais ça n'a pas marché », mais qui sont… Euh, alors on dit plus « jeune con, mais on peut encore dire « vieux con quand on nous voit arriver, euh, où les gens disent « mais attendez, on ne vous a pas attendu, nous on sait faire, hein, on a déjà fait euh, ». Et ça, c'est un vrai frein. C'est-à-dire qu'on a besoin de nettoyer euh, et de débarrasser les gens de leurs préjugés et, euh, et des mauvais réflexes. Quand nous on dit « on ne se présente à rien », euh, on vous regarde de travers en disant « mais c'est pas possible, il y a un loup, il y a un... On a perdu, dans ce pays, et ça moi, je trouve ça angoissant, euh, on a perdu l'idée le, le, que des gens pouvaient faire des choses par pur altruisme. Et on vous dit « mais... » Il y a une idée derrière la tête, il y a, il y a un truc, c'est « ne faites pas ça euh, uniquement parce que, euh, parce que vous avez envie de le faire bah, ». Si. Et puis le frein après, c'est euh, de faire ensemble que les gens arrivent à travailler ensemble. Réussir à ce que des gens qui sont issus euh, des services sociaux de la ville travaillent avec une entreprise locale euh, qui gagne de l'argent, cœur même de l'entreprise, euh, n'est pas quelque chose qui est aisé. Et donc ce qu'il faut réussir à montrer, c'est que L'intérêt supérieur, c'est ce qui casse toutes les frontières, c'est ce qui casse toutes les... Euh, enfin, c'est ce qui, en tout cas, est ce bon, euh, ce bon lubrifiant dans ces rouages qui sont quand même beaucoup, euh, beaucoup bloqués aujourd'hui. Notre point de départ, quand on a commencé à, à, à, à partir à sur cette idée de créer le avec Alexandre, ça a été de se dire euh, on en a assez qu'en permanence, l'image de la France qu'on nous renvoie soit celle que l'on trouve sur les fils d'infos vous savez que vous allez sur BFM ou ITD. Et où on se nourrit et on se euh, rebat les oreilles en permanence de défaitissement. Quand j'ai créé le Festival des Conversations il y a 4 ans maintenant, euh, qui partait d'un constat qui était de dire on vit dans un monde où on est ultra connecté les uns aux autres et on se parle plus. C'est quand même hallucinant quand tu rentres dans un ascenseur à la Défense ou autre et que tu dis bonjour, on te regarde comme si tu avais agressé les 15 personnes qui sont avec toi. Et le fait de ne pas se parler, de ne pas aller les uns vers les autres, fait qu'on passe son temps à monter ses murs euh, et à se dire de toute façon l'autre c'est un con. Ou euh, l'autre je ne parle pas, c'est un... bon... Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de vivre à l'étranger ou autre. On a un rapport qui est différent à l'autre dans un certain nombre d'autres pays. Et je pense que ça, ça a été une envie de se dire euh, comment je fais pour retrouver ça, pour essayer de réapporter et de redonner une dose. Euh. Alors, moi, là-dessus, je ne suis pas bon parce que je ne le fais pas dans une logique. Par exemple, la fête des voisins, c'est devenu un business. Moi, ce n'est pas un business. Hein. C'est vraiment un truc qui est fait sur l'envie. Et c'est une vraie envie. Il faut y croire, ça c'est indispensable, on peut y arriver, il faut oser, c'est compliqué, c'est difficile, il faut pas le faire tout seul, euh, il faut trouver autour de soi des gens qui ont envie, et il y en a plein, donc il faut réussir à les, à les identifier, et puis il faut continuer, c'est-à-dire euh, on a tous connu ça, on a tous vu des moments où on se dit « Attends, j'arrive, j'en ai marre, pourquoi faire, le truc se casse la gueule, euh, pour peu qu'on ait une subvention de la ville, il y a un changement d'équipe municipale, pume la nouvelle équipe, me coupe la subvention, juste parce que c'était la précédente qui me l'avait donnée, sans même regarder qui je suis et ce que je fais. » Donc il faut réussir à sortir de ça. J'aime bien cette phrase-là, c'est de dire euh, « Je crois plus au grand soir, mais je crois en revanche au petit matin, mais en revanche à plein de petits matins. » Donc c'est des tas de petites victoires qui font que tout d'un coup, bah on y arrive et on sort des choses. Ce pays regorge de solutions extraordinaires, de gens de qualité fabuleux. Il faut y croire.